Vous avez la liste okay, des graphiques ou bien des représentations qu'offre le visualiseur d'événements. Donc, on a la représentation en barre, okay? Donc, soit en barre empilée, okay? soit en, en, en, en ligne, soit en, en, en cercle, soit en radia et autres. Okay? Donc, voici les types de représentations qui sont possibles dans le visualiseur. Ensuite, on a la partie de données. Donc, dans la partie de données, vous pouvez voir que premièrement, vous avez le, le, la partie de programme OK? Donc, vous devez choisir le programme et ensuite choisir les éléments. J'en reviendrai. Donc, les éléments importants ou bien indispensables pour la création d'un graphique, premièrement, vous choisissez le type de représentation que vous voulez. Ensuite, la donnée. Après, on doit passer à la période, okay, la période sur laquelle la représentation ou bien euh, l'analyse se fera et ensuite l'unité d'organisation, donc le choix d'unité d'organisation. Voici les trois éléments qui sont indispensables pour la représentation, pour la représentation d'un de, de, graphique dans le visualiseur. Un instant, je vais vous montrer. Euh, après, vous avez la possibilité, OK, de, de, de venir dans favoris, OK, ouvrir pour avoir les graphiques qui sont déjà enregistrés. Soit vous avez la possibilité d'enregistrer, OK, dans, le, dans, le, dans la partie favoris pour revenir visualiser, OK. Vous avez euh, les options, OK, ici dessous, qui permettent de faire des ajustements sur le graphique qui est présenté, OK, Ok, désolé, présentation un peu partie. Soit vous avez euh, la possibilité aussi de venir ici en télécharger pour télécharger les les le, le graphique qui est représenté. Okay. OK, donc, sans plus tarder, je vais commencer la création. J'espère que mon écran est visible. Donc, je commence par le graphique par défaut. OK, le graphique en, en bâton, en barre, qui est présenté ci-dessous. Après le choix, après le choix de, après le choix du, du, du type de représentation, je passe à la, à la partie donnée. Donc, au niveau de la donnée, okay, je viens au niveau de, au niveau de programme. Okay? Donc, pour programme, je vais choisir euh, les surveillances basée sur les cas. Okay? Je prends le programme. Ensuite, il vient le stade. Donc, au niveau du stade, je vais choisir le stade en question, je vais choisir le résultat de la boîte à toi. Oh, résultat de santé, ok, pour faire l'analyse. Donc, la première, oh, l'une des limites que présente le visualiseur, le visualiseur comparé au rapport est, premièrement, vous n'avez pas la possibilité de faire le line listing. Donc, hier, je crois que vous l'avez vu avec le rapport d'événement, qu'il y a deux types de représentations. Vous avez la, li la liste en ligne et vous avez le tableau, le, le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique qui permet de faire l'agrégation des données qui les représentent en, en chiffres et il y a la liste linéaire ou bien la liste de lignes qui permet de représenter toutes les entités ou bien les événements sur lesquels l'analyse le, est faite. ok Contrairement au visualiseur, euh, le visualiseur représente des graphes donc cela est basé sur l'agrégation. Donc, je veux dire que la donnée est comptabilisée et agrégée, représentée en forme de graph. Donc, voici les, les un des limites. En deuxième position, vous n'avez pas la possibilité de choisir ou bien de, de basculer entre l'événement et l'enroulement. Contrairement au rapport d'événement, vous pouvez passer en événement et vous pouvez passer en enroulement. Et on a vu que avec l'enroulement, vous pouvez choisir de, les éléments de données dans des étapes différentes. Donc, par exemple, si je prends ici le programme surveillance basé sur le cas et je viens prendre résultat de santé, je vais choisir par exemple l'état de santé. Donc, lorsque je clique sur l'état de santé, cela ramène l'élément en bas, dans la liste des éléments choisis. Okay? Donc, vous allez voir que si, par exemple, j'essaie de changer de stade ici, si je passe au résultat de laboratoire, alors l'élément de l'état de santé que j'ai choisi disparaît automatiquement. Mais dans le rapport d'événement, vous pouvez passer d'un stade à un autre lorsqu'on est sur le type enroulement. Okay? Donc, voici l'un des limites que présente le visualiseur. Donc, voici les deuxième limite que présente. Donc, après cela, je, je, je vais continuer. Donc Je reviens sur le résultat de santé. Je prends l'état de santé, okay? comme cela. Donc, euh, après l'état de santé, je peux ajouter un autre élément qui est le sexe, OK? Donc, j'ajoute le sexe ici. Donc, voici le sexe à la naissance. Donc, je passe, OK, à la deuxième dimension importante qui est la période. Donc, à quelle période je veux faire l'analyse? Moi, j'ai des données sur l'année, l'année passée. Donc, euh, je passe automatiquement à l'année passée, okay? Après, je viens au niveau de l'unité d'organisation. Donc, euh, vous avez toutes ces options qui sont là, soit choisir automatiquement l'unité d'organisation de l'utilisateur, soit son sous-unité, soit son sous-unité au niveau 2. De... Donc, il y a toutes ces étapes là, OK? Et vous avez l'aborescence de tout le pays, notre là au PDR ici, OK? Vous avez la possibilité de choisir soit les niveaux ou soit les groupes d'utilité d'organisation, euh, automatiquement. OK, moi je vais juste prendre celui-là. Okay. Et là, je vais cliquer sur mettre à jour, OK Donc lorsque je clique sur mise à jour, donc j'ai une première représentation là. Donc vous voyez, ça c'est une représentation par défaut. Donc sur euh, la barre horizontale, sur le repère horizontal, ok. j'ai euh, le, le, le sexe okay, qui est sur la barre horizontale et euh, au niveau de, de l'axe, j'ai la donnée qui est représentée. Okay. Donc, vous allez voir que euh, l'élément de, de santé, ok, l'élément de l'état de santé que j'ai choisi premièrement est passé en filtre qui est présenté euh, en haut dans ce, ce, cet élément est passé en filtre comme ça. Okay. Donc, vous pouvez changer la mise en page. Donc, vous pouvez changer la disposition dans la mise en page. Vous venez dans mise en page. Donc, par exemple, le sexe. Je veux passer le sexe en filtre. Okay. Et je peux dire que c'est l'état de santé qui est important. Okay. Donc, je passe l'état de santé et je peux faire une représentation. Donc, cela. Celle-ci présente maintenant euh, les états en bonne santé, guéris, décès et autres. Donc je, là, je peux faire une meilleure interprétation. OK? Donc, je, peux, je reviens sur euh, mes données. Donc, au niveau des données que je choisis, je vais essayer encore de filtrer pour dire que je veux juste représenter la donnée des, du sexe féminin. Donc, je ne vais pas prendre juste le sexe féminin, OK? Et au niveau maintenant des unités d'organisation, je vais aller plus en détail sur les unités d'organisation, ok Je vais aller plus euh, au niveau des organisations, unités d'organisation, pardon. Et par exemple, je vais choisir le niveau. Donc, je vais choisir le niveau et au niveau. Je vais dire que je veux le niveau 2, okay? le niveau 3. Okay? Donc, euh, à, je reviens au niveau de, de, du type de graphique choisi et je vais prendre le graphique empilé. Okay? Je prends le graphique empilé et je vais essayer de faire une mise à jour pour voir une première représentation que cela m'offre. Donc, lorsque je clique, euh, en l'instant, je laisse... Euh, actualiser Ah, oh, OK. Je j'ai pris l'unité ouais, d'organisation qui est. Ouais, au fait, l'unité d'organisation que j'ai pris est aussi trop. Donc, je vais juste prendre le niveau 2. Pour ne pas avoir, je vais juste prendre quelques unités d'organisation. Ok, donc je décoche le niveau 1 et je prends le niveau 2. Voilà, donc voici euh, une première représentation que cela m'offre. Ok, vous voyez qu'avec cette représentation, je n'ai pas une bonne présentation et je n'ai pas une bonne euh, façon d'analyse qui est représentée. Donc, je viens d'un mise en page, OK, pour faire la mise en page. Donc, je représente l'unité d'organisation, OK. Et maintenant, je laisse l'état de santé comme ça empilé, qui est important. Le sexe peut rester en filtre parce que j'ai choisi juste le sexe féminin. Donc, cela peut rester en filtre. La période aussi est l'année passée. Donc, l'année passée, euh, je n'ai pas eu une représentation sur plusieurs années. Ça peut rester aussi en filtre. Je fais une mise à jour et voilà, j'ai ça comme résultat. Donc, j'ai là le, le, la, la, la couleur verte qui est en bonne santé et je vois le nombre de, de personnes en bonne santé. Et ensuite, j'ai les, les, les remis, les décès, OK? Inconnus et autres, là. Donc, je peux euh, encore revenir dire qu'au niveau de l'état, ok je peux encore filtrer comme j'ai la, la donnée que au niveau de en bonne santé donc je prends en bonne santé ok donc décès et c'est bon je vais essayer de faire une représentation des trois voilà, c'est beaucoup mieux. OK. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Euh, allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez. Euh, on on, on euh, entend bien. Restez. OK, Pardon. merci beaucoup. Donc, voici euh, une autre représentation okay, que je peux faire avec les, le diagramme empilé. OK. Donc, en fonction de la représentation ou bien en fonction de l'analyse qu'on veut faire on doit être sûr euh, de choisir les bonnes données, okay? les bonnes données dans la partie de données et choisir le type de graphique correspondant. Okay? Donc, euh, euh, avec cela, je peux venir dans Favoris okay? et enregistrer. Donc, je peux venir enregistrer ici avec le nom okay? et, mettre, et faire une, une précision. Donc, je vais faire une précision plus détaillée pour venir euh, euh, prochainement retrouver mon graphique. Ok, donc je vais faire présentation, par exemple du nombre, présentation de l'état des patients de sexe féminin sur l'année passée. Ok, voilà. Donc, ça, c'est une. Avec ça, je peux revenir pour voir, pour reconnaître très vite là mon graphique. Donc, vous avez la possibilité aussi de détailler plus dans la partie description, OK, si vous voulez. Donc, voilà, le Donc, premier graphique qui est créé. Donc, euh, la, la mise en page permet de changer des dispositions, OK. Vous avez aussi la partie d'options. Donc, la partie d'options permet, par exemple, d'utiliser euh, ici la valeur ampliée à 100. Donc, vous allez voir que le, le, le, le repère okay, le repère serait en 100. Donc, ça veut dire que toutes les représentations ne vont pas dépasser le niveau 100, c'est-à-dire en pourcentage. OK? Donc ici, cela permet d'avoir les, les valeurs qui vont être culminées. L'autre qui permet de masquer les non-applicables, c'est-à-dire que si le champ n'est pas choisi, alors c'est cela pas comptabilisé. Okay? Ça, c'est juste inclut les événements qui sont complétés. Donc, lorsque les, le, le, la saisie est faite, euh, lorsque le bouton compléter est fait pour un élément, un événement, pardon, alors cet événement est comptabilisé dans la présentation. Okay? Donc, euh, vous avez d'autres options, etc., etc., que je ne peux pas tout d'écrit en cause du temps, OK? Donc, euh, avec euh, les options, vous avez la possibilité de, de faire des options, d'ajouter de des filtres comme vous voulez, OK? OK, euh, après, je, je aussi, vous avez aussi la possibilité de, de télécharger, OK? Donc, vous avez l'option télécharger qui est juste à ce niveau. Donc, avec ça, vous pouvez télécharger cette représentation en image en PDF ou soit avec des fichiers JSON, HTML, etc., comme vous voulez. Okay? Vous pouvez passer du graphique au tableau, mais je vous le déconseille parce que cela ne fonctionne pas. Bien, aller au rapport d'événement. Vous pouvez prendre ce graphique et aller dans le rapport d'événement. Okay? Mais lorsque vous allez faire euh, l'enregistrement, cela vous permet de revenir aussi à chaque moment. Euh, après, vous avez aussi la possibilité ici dans favoris, OK, de revenir renommer. OK, vous pouvez renommer le graphique, ou soit vous pouvez mettre une traduction, par exemple, ce si graphique est en français. Je peux traduire en, en anglais, OK, si possible. Je peux aussi partager. On a la possibilité de partager ce graphique avec un autre utilisateur, dans le système, de mettre une interprétation. Donc, lorsque le graphique sera sur un tableau de bord, vous aurez l'interprétation qui s'affichera euh, euh, juste en bas, OK? Donc, euh, il y a aussi la possibilité de supprimer dans, euh, dans la partie favori, OK? Donc, euh, je peux venir ici pour voir la liste des représentations qui sont déjà... Qui existe déjà dans, dans la partie favori. Okay. Je peux toutefois vous ouvrir celui-là pour vous présenter une autre représentation. Donc, ça, c'est euh, la représentation des doses. Okay. Donc, au, au, au cours de l'année passée. Donc, vous pouvez voir que cette représentation est aussi en barre. Ok, je peux changer cette représentation en ligne, comme cela. Je fais une mise à jour. Et vous voyez que cette représentation est plus parlante, par exemple, parce que j'ai les premières doses. J'ai la première dose, pardon. Okay, j'ai la première dose qui est en dessous, en vert. Ok, donc je vois euh, la présentation de la première dose sur euh, les unités d'organisation et ici en bas, c'est la représentation de la deuxième dose. Okay? Donc, les événements de, de deuxième dose en bleu et la représentation des premières doses. Donc, je vois qu'il y a plus de personnes qui ont eu plus d'événements de première dose que de deuxième dose, Donc, ce qui est euh, carrément compréhensible. Okay? Donc, je vais faire une dernière présentation avec euh, le, le, le graph. Donc, je peux passer à un autre en cliquant sur la partie favori. OK? Et je clique sur nouveau. OK, donc nouveau, de, cela permet de faire une table rase et de commencer à nouveau. Donc, euh, je prends cette fois-ci ce type de graphique, OK? Euh, au niveau de programme, je choisis toujours sur le cas. Et au niveau de, de stage, je prends résultat. Donc, je vais avoir les types de résultats. Donc, au niveau de résultats, je prends résultats des tests. Okay. Donc, je vais essayer de filtrer. Je vais prendre plus négatif, positif. Et voilà. Je vais prendre les trois. Au niveau de la période, j'ai les données pour l'année passée. Je prends l'année passée. OK. Et au niveau de l'unité d'organisation, euh, je reste sur le pays. Okay? Donc, je vais cliquer sur mise à jour, mettre à jour pour voir la représentation que cela me propose par défaut. Okay? Donc, voici la représentation que j'ai par défaut. Okay? Donc, euh, euh, je viens d'un mise en page. Donc, je ramène le résultat ici et la période au niveau des séries. Je fais une mise à jour. Et cela me propose une autre. Donc, euh, en fonction de l'analyse que vous voulez faire, vous devez voir euh, la représentation qui vous va le mieux et la représentation qui vous parle le plus. Okay? Donc là, je peux voir que euh, les non-concluants sont à 4,5 de et les positifs sont à 59. Okay? Donc, avec cette représentation, cela, cela suppose que je n'ai pas de, de, de données négatives. Okay? Mais lorsque je change de mise en page, comme ça. Donc là, j'ai les noms, le, j'ai la partie, euh, j'ai la représentation, pardon, en fonction de, de, de la période, ok. Ok. Je vais pas décocher les justes amis. Donc là, j'ai la représentation en fonction de la période. Donc, j'ai négatif est représenté uniquement en fonction de la période. Okay. Oh, oui. Donc là, euh, cela, ne permet, cela ne me permet pas une bonne présentation. En fonction de, de, de la représentation que je veux, cela n'est pas significatif. Okay. Je veux plutôt présenter les, les, les types de, de, de résultats. Okay, donc, je viens au niveau de la mise en page, je ramène ça, la période ici, je fais une mise à jour. Donc là, j'ai les types de résultats qui sont plus représentés. Donc, j'ai le non-concluant, positif et négatif, qui est à deux. Okay. Donc, je pense que mon temps est écoulé. Est-ce que vous avez des questions avez des questions, vous pouvez poser soit dans le chat dessous ou soit dans le Slack et j'aurai le temps de vous répondre. Merci. Merci beaucoup euh, pour la présentation et ensuite la démonstration. Euh, je pense que pour ceux qui sont très nouveaux, il peut y avoir plusieurs options de plus, euh, mais nous savons que vous avez des B.A. Euh, mais toutefois, nous sommes aussi disponibles. Si vous avez des questions, j'en vois pas encore dans, dans le Slack. Euh, je regarde encore une fois, euh, pas encore de, de questions. Mais bon, il y a une première question qui vient de tomber, à savoir s'il est possible de changer ou personnaliser les couleurs des rendus au niveau des graphiques OK, je, je voudrais répondre au niveau du visualiseur d'événements. OK, vous n'avez pas cette possibilité de changer les couleurs, comme par exemple la représentation du rouge et du bleu ici. Vous n'avez pas cette euh, possibilité, vous n'avez pas cette option ici. De changer, mais dans le visualiseur de données, oui, dans le visualiseur de données, dans les versions du DHS de plus, ré plus récentes, vous avez la possibilité d'avoir de, de, les couleurs que vous voulez. Merci. OK, merci beaucoup. Euh, il n'y a pas encore d'autres questions. Euh, okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer à l'exercice dans Zoom, dans Moodle, dans le nous. Euh, oui, euh, oui. Euh, je pense que nous allons libérer aussi l'exercice. Mais vous avez encore. Euh, disons 15, 10 à 15 minutes pour vous essayer euh, par rapport au visualiseur d'événements pendant que nous libérons l'exercice euh, par rapport à cela et le, la présentation. Euh, donc, je pense qu'on va faire ça. La présentation est disponible, l'exercice euh, aussi. Euh, donc, euh, vous pouvez prendre quelques minutes, une dizaine de minutes pour essayer encore le visualiseur d'événements. Euh, mais plus tard, quand vous allez essayer de faire les, les exercices, vous allez voir si, que cela demande à ce que vous puissiez revenir ouvrir euh, le visualiseur d'événements afin de trouver la bonne réponse. Euh, donc, ça c'est aussi en même temps un exercice, la pratique ainsi de donc, je pense qu'on se retrouve dans une dizaine de minutes. Ok, parfait.